Voilà, bonjour, euh, amis suisses, enfin, moi je suis suisse, donc euh, des amis, euh, famille, euh, Paris, France, euh, Québec, euh, de, de nouveau, là, je, suis, euh, je voulais montrer ce qu'il qu faut manger pour bien manger, donc on va faire un, un petit, euh, comme ils disent, euh, c'est super flou quoi en fait, ça va pas quoi, ben non.